you Également. Pierre Gévard, euh, fameux, le maître de galaxies, et Hugo Benagamba, comme présent plus, lui aussi, un des piliers de Nice Fiction. Donc, révolution planétaire, un thème, euh, un thème ambitieux qu'il qui nous fallait traiter ici dans Nice Fiction, parce que dans la, la science-fiction, il est parfois question de révolution, pas seulement locale, pas seulement à l'échelle d'un pays ou plusieurs pays, mais à l'échelle de l'ensemble d'une planète. On pense, euh, on pense par exemple à Mars, qui est, qui est souvent cité dans ce genre de cas. Peut-être parce que c'est la planète rouge, donc c'est la planète des révolutions par excellence. On pense aussi à, à beaucoup de cycles, par exemple Dune. Et je suis sûr qu'on mentionnera beaucoup d'autres exemples dans, au cours de cette table ronde. Peut-être d'abord on va faire un petit, euh, un petit tour de table pour voir un petit peu ce que ça vous évoque chacun de ce thème, si ça vous évoque quelque chose en particulier, ou en général. Je ne sais pas qui a envie de commencer. Vas-y. Okay. La première chose, à laquelle' pas bonjour à tous, merci si il Quand j'ai vu le thème « évolution planétaire », effectivement, ça m'intéressait, parce que, alors je n'étais pas de science-fiction, j'étais fantastique, mais je me suis dit quand même que je pouvais avoir quelque chose à dire. Quand j'ai vu le terme révolution planétaire, celui-ci m'a parlé, d'un se réinvente. Parce que révolution peut avoir deux sens. Il peut avoir le sens en fait, purement scientifique et spatial, le, le, le cycle, la révolution de la Terre. Euh, C'est tout un cycle en fait qui, qui s'implique. Et également la révolution, comme on l'entend, celle avec un majuscule, où euh, là justement on brise euh, ce qui a été mis en place. Et donc on peut en effet parler de briser un cycle. Donc, ces deux aspects-là me paraissent assez intéressants à, à mettre en relation et à, et à observer. Parce que c'est vrai que ça, tout cet aspect de révolution, cet aspect de cycle, est quelque chose qu'on qu qu ressent dans qu de science-fiction. Et comme l'a dit Léo, je vais citer directement toute la saga Fondation d'Azimov, où il y a quand même tout cet aspect, de, toute une toute grande partie d'une révolution qui se déroule, non pas sur un, mais plusieurs systèmes, qui là brise tout un cycle et permet d'en établir un nouveau donc de lancer une nouvelle révolution. Euh, bonjour. Euh, ben en fait, moi, j'étais curieuse, puisqu'à l'origine, quand j'ai vu l'intitulé table, je me suis dit que ce serait sympa d'écouter. <rire> Avant de me rendre compte que j'étais dans les personnes qui participaient. Euh, et c'est vrai que la première chose à laquelle, moi, j'ai pensé, c'est comment un monde vieux et euh, fini peut permettre de faire émerger des choses nouvelles. C'est plus ça, cette idée-là qui m'est venue en, en premier à la tête. Voilà. Pierre. Merci. Eh bien, euh, moi, quand j'ai vu euh, ce thème, euh, d'abord, j'ai été amusé par euh, cette euh, ambiguïté, la hein, révolution, effectivement, euh, euh, astronomique, et puis euh, une révolution, c'est-à-dire un renouvellement complet, qui peut être d'ailleurs un mouvement politique et social, mais qui peut être aussi une évolution scientifique et euh, tas de, de révolution euh, possible. Euh, bon, et il se trouve que au-delà de Galaxies, de il y est quand même un et, euh, et en particulier le, le double roman qui, qui va sortir en, en août, euh, qui s'appelle La sur soleil euh, est, est un roman qui n'est pas tout de suite. Ce sont des gens qui vont vers une planète, euh, mais avec un de ces vaisseaux mondes euh, dans hein, lesquels ils se trouvent. Et moi, ce qui m'intéresse, mais euh, pour d'autres romans qui déjà, on se trouve euh, sur des planètes, hein, si on, on prend euh, ben, des croisades, on est sur la Terre, euh, si on prend. Euh, et, euh, et, et sa suite, euh, on est aussi sur, sur une planète. Ce qui m'intéresse, euh, c'est cette euh, histoire expérimentale, mais non pas euh, au sens où peut l'être le chronique, euh, qui est aussi une histoire expérimentale, qui est passionnante, euh, mais euh, où on va placer les gens, les uns avec les autres, dans des conditions. Et, et, et tout le travail va être de se demander comment l'équilibre à un moment peut se rompre d'une part et ensuite comment il peut se rétablir. Parce que c'est ça une révolution, c'est un équilibre qui d'abord se rompt et se rétablit. Et alors c'est ce côté, puis après je vais passer la parole pour ne pas la monopoliser jusqu'au bout, c'est ce côté euh, qui euh, donne ce caractère expérimental, C'est extraordinaire qu'est-ce qu'un auteur de science-fiction c'est quelqu'un qui peut prendre des euh, petits et petits individus et les mettre euh, ou dans un vaisseau ou sur une planète et puis qui regarde ensuite comment les choses se passent et qui quelquefois euh, va faire cette chose euh, terrible pour une société qui est de donner le coup de pied dans la fourmilière, c'est-à-dire de voir comment ça va se réorganiser. Voilà. Et je trouve ça très amusant. Okay. Voilà. Alors, je plaide coupable puisque le sujet, l'évolution planétaire, euh, c'était ma faute. Oui. Bon, bon, ça, euh, voilà, voilà. Non, euh, non Alors, qu'est-ce que je voulais dire pour révolution planétaire, en fait oh, Je vous dis quel était le, le ressenti. Euh, en fait, c'était que la science-fiction, euh, a ce site particulier, qu'elle nous offre de, de réfléchir au futur à l'échelle planétaire. Et euh, vous savez qu'on va fêter l'anniversaire de la mission Apollo, que tout le monde a dit que la mission Apollo, en tout cas pour ceux qui l'ont vécu ou pour ceux qui l'ont euh, qui, qui vu comme un repère culturel, c'était la première fois où vraiment voilà, on pouvait voir la Terre, l'humanité vraiment de l'extérieur de la planète Terre et, et mesurer à quel point la planète Terre était une planète bleue, fragile, limitée, avec des ressources limitées, etc. Et moi ce qui m'a frappé, c'est que cette conscience planétaire, moi je l'ai toujours eue en fait, grâce à la science-fiction. Et que finalement, c'est la science-fiction qui nous a donné, à ceux qui en lisent, depuis tout petit ou peut-être plus récemment, cette idée d'espace de, de, de, planétaire, quelles que soient les, les nations, quelles que soient les, les structures politiques, les valeurs culturelles que nous, que nous partageons, que nous, sur lesquelles nous nous opposons les lecteurs de science-fiction, en général, ont une conscience planétaire assez bien, assez bien racinée. Et donc, ce qui me semblait être l'un des aspects spécifiques de la science-fiction, c'est ça. C'est qu'elle nous propose des révolutions planétaires, dans les deux sens du terme, comme hein, Gauthier, tu l'as bien montré, c'est-à-dire un changement de paradigme, un changement de point de vue, on n'est pas focalisé sur, le, sur notre petite ville, sur notre petit pays, sur notre petite Europe, sur notre petite époque présente, etc., on peut envisager les choses de façon à des échelles spatio-temporelles beaucoup plus, beaucoup plus vastes. Et il me semble que la science-fiction, c'est cette littérature qui permet de faire euh, cette expérience de pensée, cette, cette expérience imaginaire de se positionner à l'échelle d'une planète. Pendant longtemps, on s'est positionné à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'une famille, à l'échelle d'une cité. Euh, la plupart des mythes grecs, indo-européens, etc., se positionnent souvent à l'échelle d'un territoire, et la science-fiction nous positionne à l'échelle d'une planète Et puis, parce qu'il me semble aussi que les, parmi les plus grands cycles de la science-fiction, et on parlait avec Léo notamment du cycle de Dune, de Frank Herbert, ou pour parler de Mars, du cycle de Kim Stanley Robinson, hein, la trilogie martienne, Mars la rouge, Mars la verte, Mars la bleue, euh, et bien les, les auteurs de science-fiction voilà, nous, nous offrent de, cette possibilité d'envisager l'histoire d'une planète à part entière, sur ses aspects physiques, culturelle, géopolitique, technique, et ça, cette globalité-là, euh, il me semble qu'elle est propre à la, la science-fiction. Et parce que, enfin, et je en terminerai là, euh, aujourd'hui, on parle beaucoup de modélisation. Hein, le processus de modélisation euh, est vraiment l'un des enjeux de la recherche à l'heure actuelle. Je ne sais pas si vous le savez, mais cette université, ici, l'université Nice-Côte d'Azur, a obtenu un IDEX, euh, qui est un financement des initiatives d'excellence, a euh, créé une maison de la modélisation, et l'enjeu c'est de modéliser euh, la façon dont on envisage les évolutions de la société, à la rencontre entre les sciences sociales et les, et les sciences exactes, et bien ça la science-fiction le fait depuis toujours. Et donc la science-fiction comme aussi euh, un outil de modélisation, certes complètement narratif, mais qui permet de penser euh, la planète à l'échelle euh, planétaire véritablement. c'était ça l'idée, après, évidemment, euh, chacun il projette, bien sûr, tout euh, ce qu'il veut, mais le jeu de rôle dont tu viens, euh, Gauthier, c'est aussi ça, hein, bien souvent, euh, une, une tentative de modélisation par la narration, par le jeu, euh, des rapports entre les cultures, entre les sociétés, etc. Et, et je trouve que plus que jamais, c'est utile euh, à notre époque. Voilà. En même temps, j'ai l'impression, peut-être qu'on a deux, gens, deux personnes qui sont plus connaisseurs que moi en matière de science-fiction, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu daté les cycles Mmh. il y a cette ambition planétaire, justement, il y a, il y a je m'en souviens, fondation, il y a le cycle, même euh, Mars, ça a une trentaine d'années, j'ai l'impression qu'il y a moins maintenant ces, ces projections à l'échelle des planètes, l'aspect sociologique, tous ces aspects-là vont être étudiés un petit peu en détail, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se fait moins ces derniers temps. Ou alors, ou, alors, on les trouve, -moi, ou alors, ça se trouve dans euh, le domaine de la science-fiction médicale, en quelque sorte, quand tu as une épidémie. Ouais. Par nature, ouais. l'épidémie est planétaire. Et, et par nature aussi, elle implique ensuite une restructuration, une reconstruction, dans la mesure où tout le monde n'aura pas bien sûr, de, des, des structures. Mais on a un contre-exemple <rire> ici, avec l'Alex, Donc, tu, tu peux <rire> nous parler un petit peu, peut-être. Euh, C'est peut-être aussi... Euh ça que je suis là, parce que l'année dernière, en fait, avec Hugo, on avait parlé d'un roman jeunesse qui est depuis est fini et je suis en attente de réponses d'éditeurs, où effectivement, du coup, l'une de mes problématiques, ça a été, euh, en fait, c'est le voyage d'une arche spatiale qui va sur une autre planète et c'était en fait la manière dont les humains qui sont là-bas, au bout de 300 ans, ont décidé de changer complètement la société. Et du coup, l'une de mes constructions, même pour un roman jeunesse, parce qu'il n'y a pas de raison, parfois les, les enfants ne sont que les adultes sur certaines questions, on ah, faire des interventions en école, euh, je m'en suis vite rendu compte. Euh, et c'était vraiment important pour moi du coup de réfléchir à l'échelle de la planète qui avait euh, bah, un, autre, un autre environnement écologique, euh, et avec des humains qui avaient envie de créer une autre société, quels éléments ils apportaient, quels éléments ils apportaient pas, quelle expérience sociologique ils mettaient en place. Euh, J'avais décidé qu'ils avaient qu'ils bannissaient l'argent. Euh, je pense qu'il y a une petite influence Star Trek là-dedans, euh, de voir comment, euh, comment ils pouvaient s'en sortir. Que les compétences des gens soient valorisées, je pense que là il y a l'influence de mon propre métier à côté. Et c'était voilà, c'était on en avait pas mal parlé avec Hugo effectivement de la manière dont j'avais réfléchi en fait à l'entièreté de cette planète et à qu'est-ce que finalement les humains pouvaient décider d'en faire. Donc finalement ce que tu pardon finalement ce que tu essaies de construire c'est une utopie au sens ouais. propre. Oui. Okay. Il y, a, il y a aussi quelques aspects de la révolution sur lesquels j'aimerais abondir, qui ont notamment été mentionnés. Enfin, L'aspect révolution scientifique a été mentionné. Mais c'est vrai que les, les, tu as mentionné l'abandon de l'argent, et ça, par rapport à une société, quand on parle de mobilisation de la société, euh, la révolution. Un, un simple fait comme celui-ci, abandonner l'argent, abandonner une part fondamentale de notre société qu telle qu'on aujourd'hui, c'est une révolution. Et même ça. Euh, ça tu l'a très bien fait, je suis sûr que tu l'as très bien fait, mais même moi j'ai du mal à me dire lorsqu'on me pose la question mais comment serait un monde sans argent euh, Excellente question. Il y a aussi un truc que, que moi j'aborde dans mon propre, mon propre roman, donc quoi ouais, le fantastique permet aussi d'aborder ces questions-là. Euh, on parlait de la révolution planétaire, et tu disais qu'il n'y avait, qu avait plus de, de, de vision à l'échelle d'une planète. Et justement, je pense avoir réussi à faire un petit peu un entre deux, dans le sens où dans mon roman il y a une révolution qui démarre au Brésil, par impacter tout le continent américain, enfin les deux. Et donc là, dans ce sens, on pourrait se dire que oui, cette révolution n'a pas eu que la moitié du monde, grosso modo, donc ça ne marche pas. Et en fait, il y avait aussi toute la réaction du reste du monde, parce que ça, c'est aussi un truc, euh, dans les grands cycles qu'on voyait d'une euh, j'ai pas lu tout azimov, donc euh, mais, pas. mais dans ces grands cycles-là, on voyait une révolution qui était tellement globale que tout le monde était impacté directement. Et moi je pense que c'est aussi intéressant de voir une révolution à une certaine échelle, mais également dans un monde comme le nôtre qui est globalisé, donc dans les mondes de science-fiction qui sont connectés, euh, de voir cette révolution et les impacts que ça peut avoir. Ici si il y en a certains qui vont rester euh, distants, qui vont -même, -même, s'éloigner pour éviter d'avoir cette révolution qui vient sur eux, d'autres qui vont se dire, on va l'embrasser un petit peu comme ce qu'avait a voulu faire le Danemark pendant la révolution française, jusqu'à ce qu'on coupe des têtes, où là, ils se sont dit « oh, calmez-vous qui euh, il y avait ces influences, ces gens qui voulaient suivre les révolutions, ces gens qui voulaient au contraire les affronter, les défier, ou qui voulaient s'en éloigner, donc je pense que maintenant, avec euh, l'avantage d'internet, et ça euh, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, et même dans la fiction, je suis sûr, euh, on peut avoir cette vision d'une révolution à un endroit qui impacte tout le reste. Et je pense que c'est maintenant la, la une bonne façon de voir la révolution euh, à échelle de Intervention très judicieuse, je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus. Alors juste euh, pour aller dans, dans le même sens que, que Gauthier, il euh, y a un paradoxe, je trouve, c'est qu'effectivement aujourd'hui, euh, une révolution donc, de l'ordre euh, politique, ou euh, voilà, peut-être euh, une révolution même identitaire d'une société, va avoir un impact sur l'ensemble de la planète par les réseaux, par, par la rapidité avec laquelle l'information va, va circuler on pourrait presque dire qu'aucune révolution est invisible aujourd'hui, on va avoir toujours l'information qui va circuler, qui littéralement va faire le tour, va être littéralement planétaire en, une, en, en quelques instants. Et paradoxalement, et tu as raison de le souligner, la science-fiction semble euh, reculer un petit peu. Moi ça me, alors, ça me trouble un peu, parce qu'effectivement je n'avais pas prévu du tout de dire ça, mais du coup ça me trouble un peu, c'est-à-dire j'ai l'impression qu'il y avait plus d'audace toute proportion gardée euh, à une certaine époque de la science-fiction, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est tellement confronté à la complexité d'un monde multipolaire euh, qui est difficile à modéliser, etc. qu'on a l'impression que les, les auteurs, enfin pas forcément ceux qui sont là justement, euh, mais que les auteurs euh, sont prudents et finalement il y a une espèce presque d'unanimité à ne pas aller proposer des choses trop radicales. Parce qu'on se dit peut-être que bon bah, les gens ne vont pas y croire, ou le, euh, le, le, le saut vers l'imaginaire va être trop, euh, trop important. Et du coup, je vois dans la science-fiction un peu très intellectuelle qui arrive hein, aujourd'hui au cinéma, etc., un peu une sorte d'unanimisme de, de bon, on ne va pas jusqu'au bout des, des possibilités parce que, bon, voilà, on va, on va s'arrêter là. Et, et ça, je trouve que c'est un peu dommage aussi. Voilà, moi, j'appelle à une science-fiction vraiment révolutionnaire comme elle l'a été à, à certaines époques. Parce que c'est pas parce qu'il y avait une certaine naïveté dans le bon sens du terme, mmh. dans les œuvres antérieures, qu'on retrouve un peu moins aujourd'hui dans une époque plus désabusée, plus prudente aussi dans les, les effets qu'il peut y avoir dans... Oui, mais, oui, mais la naïveté c'est aussi euh, la quête de l'utopie, ouais, c'est la quête... Dans le bon voilà, tout à fait, voilà. Moi je pense que la science-fiction aujourd'hui, on parlait de Cyberpunk tout à l'heure, à cet endroit-là il y a quelques minutes, euh, c'est pas s'enfermer dans la ressucée. Permanente euh, de ce qu'on sait qu'il va mettre dans la société. C'est pas ça la science-fiction. Et vous voyez, moi, il y a une série qui me hérisse, je sais que je vais me faire des ennemis, hein. et pourtant je la trouve très bien réalisée, c'est Black Mirror. Quoi. Au bout d'un moment, Black Mirror, euh, ça va, vous avez compris que la déshumanisation est là, euh, qu'on va tous se faire avoir par les réseaux sociaux, on le sait. C'est pas le même de répéter toujours la même chose. Et donc, pour moi, Black Mirror, c'est une série euh, masturbatoire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on répète toujours la même chose, et c'est une très bonne série, elle est super bien réalisée, les scénarios sont hyper léchés, etc. Mais où est l'alternative Où est la société alternative que la science-fiction est en capacité de nous donner Où est l'utopie voilà. Au bout d'un moment, une révolution planétaire, c'est aussi une révolution utopique, avec tout, tout les, voilà, tout, toute la naïveté, hein, toute la candeur que ça peut, peut représenter. Après, n'est-ce pas aussi parce que justement beaucoup de grands sites de science-fiction ont déjà étudié toutes ces questions d'évolution planétaire ont de, de déjà abordé ces questions et qu'aujourd'hui, ben, certains se disent « j'ai pas envie de, de, de refaire le même schéma » ça peut se permettre de, de raconter une autre fois la même histoire avec ses propres mots, sa propre version et ses propres personnages mais je pense aussi qu'il y a de nos jours, là c'est vraiment un petit peu technique, j'ai envie de dire il y a une, une, thème, une grande offre dans, dans, dans la fiction. Je l'ai très bien mentionné, avec les grandes séries, euh, avec euh, des séries de, de cinéma qui, qui, qui fleurit à merveille. Merci d'ailleurs à la société grâce à maintenant de beaucoup de science fiction. La euh, littérature aussi. Mais non, justement, beaucoup de gens moi, se disent « mais comment je vais faire pour me démarquer Comment je peux arriver à me démarquer un petit peu Je ne vais pas faire, refaire ce schéma. » Alors que justement, parfois, ça pourrait être intéressant, ironique pour une évolution, de réitérer le même schéma qu'avait déjà été fait. Euh, on est peut-être maintenant dans cette nouvelle quête d'une révolution, de, de, de la révolution des histoires de science-fiction qui permettra de relancer une le genre sur un nouvel âge d'or, comme tu disais il y a 30 ans. Et puis il y a tout simplement la, la définition, ce qu'on y met, on a commencé par mm -hmm. là, mais on, dans, dans le terme révolution, et puis le moment historique dans lequel nous nous trouvons. Euh, L'âge des révolutions, on peut le faire euh, commencer à la révolution euh, anglaise, mais bon, en gros, euh, c'est euh, 1789-1917 l'âge de révolution historiquement, euh, où euh, une révolution violente, etc., était conçue comme un moyen légitime de modifier les choses. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'une révolution Quelle est la, la, la plus grande révolution, euh, sans doute, euh, qui soit intervenue, et euh, avec le plus d'impact sur nous euh, dans les 50 dernières années Eh bien, je me demande, moi, pardon, ah bon. Et je me demande si ce n'est pas tout simplement en euh, 1986, si je me souviens bien, euh, la dématérialisation euh, en fait, complexe, qu'on appelait le « Big Bang » de la finance internationale, et euh, la mise en réseau euh, de tout le système capitaliste international, qui aujourd'hui encore est en train de euh, continuer à produire des effets, et euh, qui a certainement bouleversé euh, les choses plus que toute autre chose, l'âge des révolutions, l'âge des guerres mondiales, et après hein, cet âge euh, où euh, d'un seul coup on a aboli le temps. Et, -ce pas et ça, euh, c'est plus du tout le même genre de révolution. Personne euh, n'a pris euh, une Bastille et pourtant on a pris en même temps tout, les, les, toutes les Bastilles euh, qui étaient les, les bourses euh, traditionnelles. Euh, tout ça a été pris en même temps et a modifié. Sauf que euh, on en voit que parfois des décennies après les effets. Euh, et si on continue à parler de révolutions, si on voit des révolutions, je pense au printemps arabe par exemple, avec cette suite de révolutions, on voit aussi que ces révolutions, je mettrais un peu de côté la Tunisie, mais sinon qu'est-ce qu'elle donne, des catastrophes, ou des régimes encore plus durs. On a vu ce qu'on donné des révolutions, je pense à la révolution russe, à la révolution chinoise, etc. Euh... Une une euh, euh, les, je fais partie d'une génération. Quand j'étais petit, j'ai fait la guerre récord, moi j'ai fait mai 68. Donc. Euh, on avait une idée révolutionnaire. Je veux dire que quand je me suis rendu à Phnom Penh dans ce lycée qu'on a transformé en centre de torture, et d'un seul coup j'ai été complètement décidé hein, sur des révolutions. Alors on a été décidé, et il est aujourd'hui difficile de mettre en scène, de faire du spectaculaire. Comment voulez-vous faire du spectaculaire avec le big bang des bourses internationales c'est extrêmement difficile. Donc, on, on a cette difficulté. Effectivement, les, les grands cycles, etc., euh, c'est daté, mais les révolutions d'aujourd'hui sont plus des révolutions planétaires. Sauf celles qui en sont sans vouloir. Euh, le, comment euh, Grande révolution aussi, peut-être ça. Hein, peut-être ça, c'est-à-dire que maintenant, si euh, j'ai envie euh, euh, d'appeler. Un auteur euh, de SF euh, n'importe où dans le monde, je peux euh, l'appeler, et, euh, ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, euh, je peux l'appeler, et euh, on a aboli d'un seul coup euh, tout autre chose. Une, il y a plein de petites révolutions, mais finalement, ce ne sont plus que des micro-révolutions. L'autre jour, je me disais, d'une certaine manière, la bélix à roulettes, c'est une révolution. Hein. Il faut aussi mentionner le... une oui, micro-révolution. peut la financiarisation, il y a aussi oui. une autre révolution qui s'impose à l'époque actuelle. Je qu'on en parlera un petit peu plus tard, mais le moment est venu, je pense. C'est l'urgence le... écologique, les... les catastrophes qui s'annoncent. Là aussi, sera une révolution peut-être positive ou plus sûrement négative et subie enfin, à l'échelle de la planète. Et... Ça aussi, ça impacte le... Pas le moins impacté. Oui, non, mais est-ce que c'est ça une révolution moi, je, Pour moi, c'est pas ça la catastrophe, l'état catastrophique des choses. La révolution, c'est plutôt comment essayer d'arriver à un nouvel équilibre, c'est-à-dire ce que ça peut produire. Oui, mais ça peut produire des révolutions, mais euh, ça devrait en produire. Le, le, le réchauffement climatique, les catastrophes, c'est pas une révolution, c'est une catastrophe. Mais notre réaction face à ça, oui, ça peut être une révolution. Mais c'est là où. Une oui, je... révolution conservatrice. Ouais, mais, mais c'est là où on est toujours dans, le, dans la. Dans la prudence excessive, ou en tout cas presque dans la. Puis y une autre raison. La prudence des auteurs, c'est que le GIEC a obtenu le prix Nobel et a démontré que le réchauffement climatique était une réalité qui s'accélérait. Donc la question, c'est plus de savoir s'il y a un réchauffement climatique ou pas. La question, c'est de savoir comment nous réagissons et où sont les romans de science-fiction, même s'il y en a, qui affrontent ça et proposent des sociétés nouvelles, des sociétés révolutionnaires au sens, au sens vraiment planétaire du terme. Parce que finalement, moi, ce que je vois, c'est que la révolution a gagné ses lettres de noblesse. La science-fiction, La science-fiction a gagné ses lettres de noblesse. Mais du coup, elle est devenue prudente. Et d'une certaine façon, j'ai l'impression qu'on est dans une phase où la science-fiction euh, de crainte de passer à nouveau pour quelque chose de, de pas crédible, etc. Euh, reste dans une sorte de, voilà, de, de marée, on va dire comme ça, pour prendre une spatialisation de la politique, dans un marée euh, très, très prudent où finalement, on dit voilà, le réchauffement climatique, il y a la trilogie climatique hein, de Kim Stanley Robinson, mais qui elle aussi date, date un petit peu, et alors que justement, ce qu'on devrait trouver actuellement dans l'évolution, c'est euh, des modèles alternatifs de monde qui ont pris en compte les réalités euh, scientifiques, économiques, euh, écologiques, et, et qui fonctionnent quand même malgré tout. Euh, tout à l'heure, on avait Yannick Kompala, euh, qui avec moi parlait de Cyberpunk. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle « Hors des décombres du monde », sur lequel il imagine les solutions, les sociétés alternatives qui peuvent émerger... Il fait une sorte de typologie des sociétés alternatives qui peuvent émerger face aux enjeux climatiques, et il les liste et il les trouve toutes, toutes, dans la science-fiction. Donc euh, je pense qu'il ne est... il faut pas se, se dire que la science-fiction a fait son travail. Il faut se dire qu'elle doit continuer à proposer des mondes alternatifs, éventuellement des utopies qui ne se concrétiseront pas, plutôt que de toujours ressasser les, voilà, les mêmes certitudes. Voilà, C'est ça, ça qui me, qui me choque. Bah en fait, j'ai l'impression qu'il y en a peut-être plus euh, dans des textes courts. Euh, Aujourd'hui, j'observe, enfin, comme j'écris du cours, je lis aussi beaucoup de cours. J'ai l'impression que comme c'est sur quelque chose de, bah, de plus petit qu'on aura peut-être du coup moins d'impact, alors c'est peut-être ça la prudence, euh, que les gens s'autorisent beaucoup plus d'expérience de pensée euh, sur ces problématiques-là. De façon générale, euh, hein ouais. générale c'est le cas et en même temps, en plus, je trouve qu'il y, qu y a une porte qui s'est ouverte euh, sur euh, une science-fiction qui permet de se réconcilier un peu avec l'avenir, qui est un peu moins Alors, il y, a, il y a effectivement des séries qui sont de plus en plus sombres, mais je trouve qu'il y a des textes qui émergent et qui font du bien, parce qu'on se dit c'est pas forcément anxiogène l'avenir. Et certains partent dans cette... Alors, je pense à Becky Chambers euh, euh, par exemple, hein, dans, dans le plus récent, et... et et c'est vrai que ça, ça permet de se dire qu'il y a d'autres manières d'imaginer l'évolution et, et comment les choses pourraient se passer. Et d'un point de vue purement écologique, et qu'est-ce qu'on fait de tout ça et comment on s'en sort, qu'il y a, il y a bah, certains ont fait la texte, <rire> qui travaillent là-dessus, euh, et, et du coup des auteurs effectivement, qui bossent là-dessus sur plutôt du cours, du format court. Peut-être que c'est là où on peut trouver euh, encore ce courage. Ouais. Ouais. Après, et, euh, il y a Une autre chose que je voulais ajouter par rapport à la révolution la révolution verte, c'est que, euh, justement, comme tu disais Hugo, euh, dans les cycles il y, a, il y a une trentaine d'années, on va généraliser, on trouvait justement tous ces thèmes ambitieux, et moi voilà, j'en trouvais une qui, justement, était déjà au-delà. Euh, je pense aussi que de Roland de conquérant, de Pierre Bordage, où justement on est déjà au-delà, on est déjà dans l'extrémisme écologique, avec, tous les, bon, c'est tellement cher Pierre Bordage, avec une, une écologie dogmatisée, religieuse, devenue religieuse, devenue religion mais impitoyable qui brûle euh, aussi bien les déchets humains que matériels, tout ce qui ne pas considéré comme écologique et brûlé, ah, est brûlé, radical. Et donc justement, on était déjà au-delà dans, dans déjà ce nouveau cycle de révolution, enfin dans ce cycle de révolution de briser un ordre établi, euh, mais déjà sur la question écologique, ayant étant devenu vraiment poussé. Donc, euh, ça tout ça. Et il y avait aussi quelque chose que je voulais revenir sur ce que dit Gérard, c'était au niveau des révolutions qu'on a vécues. Moi, j'en mis les smartphones dans une autre révolution, à savoir celle internet Parce que, tu l'as très bien dit, ça a brisé l'espace. Et donc là, comme on l'a dit, tout se passe en un instant désormais. Mais justement, ça, on parlait de la révolution qui change radicalement une façon de, de vivre. Internet, est-ce qu'il y a vraiment pu changer On sait tout ce qui se passe sur le monde, alors que... Corrigez-moi si je me trompe, pour les événements de Tiananmen, il a fallu attendre un certain temps avant d'avoir vraiment les vraies infos. Euh, et je pense que qu'inversement, euh, au Japon, il a fallu attendre un certain temps pour qu'il sache ce qui s'était passé en 1968 en France. Bon, après, si je me plante, n'hésitez pas à me jeter quelques pierres. Euh, donc, Internet, pour moi, est, est une vraie révolution parce que ça abolit définitivement quelque chose. Bon, sauf si on perd Internet, auquel cas, on revient, mais là, c'est une révolution inversée. Le thème du concours du CRUS cette année, c'était Révolution, le concours de nouvelles, dont Hugo et moi étions membres du jury. Alors c'était intéressant de remarquer qu'il y avait quand même un certain pessimisme dans beaucoup de toutes ces nouvelles. On retrouve aussi en partie dans la. On retrouve ce côté un peu désabusé de la SF actuelle. Je trouvais ça intéressant, enfin, on peut le déplorer bien sûr, mais c'est noter que c'était un ton assez pessimiste, pas dans toutes les nouvelles, mais il y en avait une notamment qui, qui abordait aussi l'aspect de révolution au sens spatial terme, et terre, aussi l'aspect de révolution parmi les nouvelles primées d'ailleurs mais, euh, mais plus globalement ouais, c'était quand même quelque chose qui, qui m'a frappé quoi et euh, je pense qu'il y a un, c'est une question alors vous êtes représentatif de différentes formes de de rapport à la SF puisque vous êtes là vous avez chacun votre parcours et de différentes générations aussi moi j'ai un peu l'impression mais faites-moi mentir hein, que la jeune génération aborde euh, SF comme un écho euh, des dérives de notre monde actuel uniquement. Alors, je reviens sur Black Mirror, qui est une excellente série. Encore enfin, une fois, je l'ai voilà, je, je regardée, je les ai tous vus, euh, J'ai même vu celui du ah, Muséum. Euh, c est, c est voilà, le, le, le Muséum. Le le muséum de voilà, de voilà, de là, non, <rire> j'ai vu. Mais si vous regardez aussi la littérature jeunesse, enfin, vous en écrivez, euh, certains d'entre vous, vous en lisez. Euh, c'est toujours un peu la même chose, c'est la dystopie. Si vous regardez au cinéma, c'est Hunger Games, labyrinthe, divergente, etc. Enfin, franchement, c'est toujours pareil. Où sont les utopies Où sont les, euh, les mondes réellement alternatifs où, où on lit et on se dit wow, « mais Comment il ose ou comment elle ose décrire un monde pareil ?» c'était, si c'était euh, si possible et Ce qui me gêne beaucoup, c'est que moi j'ai toujours vécu avec la science-fiction, euh, comme une ouverture. Or, aujourd'hui, la science-fiction, elle est souvent comme une sorte de, de boucle de rétroaction sur ce qui va mal dans notre monde. C'est son rôle, mais ce n'est pas son seul rôle. Et la nouvelle génération, on le voit bien, c'est vrai, hein, tu as, as, as eu raison de citer ça. On a lu les nouvelles qui sont quand même écrites plutôt par des jeunes, hein, oui, globalement. C'est des étudiants, hein, bon, globalement. Euh, et bien, c'est toutes les. On en a eu 17. Sur les 17 nouvelles, il y en avait peut-être 15 négatives. 15 où euh, tout est, voilà, on va tous crever, euh, euh, voilà, on n'arrivera pas, euh, et ça je trouve qu'il est important d'avoir une sorte d'équilibre, alors ce n'est pas la parité hein, que je réclame, hein, mais, mais pourquoi pas une sorte d'équilibre entre une science-fiction ouverte, euh, bon peut-être pas le space opéra, peut-être pas les vaisseaux générationnels, etc. mais une science-fiction capable de proposer des alternatives et puis une science-fiction capable d'alerter. Mais l'alerte, elle a marché hein. et genre, a donné genre temps, zéro vrai. résultat. Genre, les cyberpunk ont décrit un monde ultra capitaliste hein, où l'individu n'existe qu'en fonction du nombre de prothèses qu'il a et n'est respecté qu'en fonction du nombre de clics qu'il a dans le réseau mais il y a 40 ans et on est dedans. Donc ça, ça ne strictement à rien. Alors je vais te raconter voilà. une anecdote. Donc, euh, on peut peut-être peut faire autre chose. Euh, comme j'ai pas on à dessert. plutôt vouloir écrire des choses euh, positives. positives. Hein. <rire> Euh, à quelques exceptions près, en fait j'ai euh, sur un appel à texte que je ne citerai pas, en fait on m'a refusé ma nouvelle et la personne m'a expliqué pourquoi et en fait elle trouvait que du coup c'était trop cousu de fil blanc, que ça se passait trop bien, que ça finissait trop bien et du coup que c'était pas possible. Et, et au-delà de, bah, après il y a des qualités de texte, il y a ce que l'anthologiste recherche, mais j'étais vraiment triste de me dire que finalement, quand on peut aller vers quelque chose où bah, ça se passe bien ou ça se passe mieux, ça soit considéré comme, alors bah, pas ça c'est clair, mais, mais, mais comme pas suffisamment crédible, ou je ne sais pas, enfin, pas, pas, pas vendable voilà. Oui, pas vendable. Et du coup, voilà, si je trouvais ça triste, et quand vous donnez cet exemple-là sur les nouvelles, euh, c'est bon, ouais. enfin, euh, un bien là. Oui, mais c'est. C'est ouais. enfin, pas non, mais mais... La, y a un peu un peu d'optimisme Je rejoins tout à fait l'analyse euh, sur, euh, sur ce que je reçois dans les prix. Euh, je m'occupe, donc le prix de Lucie, euh, d'une part, avec des nouvelles euh, tailles euh, normales, une trentaine de milliers de signes, euh, et c'est vrai qu'on en a quand même une bonne proportion qui sont euh, uniquement euh, une ressuscité, en fait, euh, de euh, choses, de cris d'alerte. C'est-à-dire que euh, jouer au lanceur d'alerte euh, quand euh, la maison est complètement en train de brûler, ça ne sert pas à grand-chose. Ça ne sert pas à grand-chose. Ce qui peut être intéressant, par contre, ce serait de jouer aux sourciers qui disent « qu il l'eau » ou autre chose, si je veux filer la métaphore. Euh, je, comme comme euh, roman, je pense à un roman de Révolution planétaire, il ben, y, y a un roman de, de Pierre Pellot qui signait à l'époque Pierre Suragne, euh, je crois que c'était en 60, 1967 ou 68 euh, chez Fleuve Noir. Euh, Anticipation, qui s'appelle « La septième saison ». Et euh, c'est un, un roman euh, qui m'a marqué. Je, je pense d'ailleurs qu'il euh, a eu un rôle dans le fait que je me sois peu dirigé vers la, la science-fiction par la suite. Mais en 67 ou 68, euh, quel est ce roman ben, C'est un roman où on a réellement une planète, euh, avec euh, un peuple très imprégné euh, par euh, euh, ce qui s'est passé... Euh, aux États-Unis d'Amérique avec les, les Amérindiens, hein, euh, et une planète qui va elle-même se, se rebeller en quelque sorte. C'est une métaphore en fait de, de, de ce qui existe, sauf qu'il l'a écrit en 67 ou 68, c'est-à-dire à -dire un moment où le Club d'Europe de était euh, en train de commencer à... à penser les choses, où bien sûr on est toujours capable de trouver, euh, on peut aller au Moyen-Âge et trouver des gens qui euh, qui mais en fait non, euh, l'immense majorité des gens ne s'inquiétait pas pour euh, euh, les conséquences écologiques de, de, ce qui, de ce qui se passait, et là effectivement on avait un rôle, qui était un rôle d'un lanceur d'alerte, sauf que bien entendu cette alerte n'est pas forcément euh, audible, est-ce que ça veut dire que c'est inutile Je ne serais pas aussi radical que toi. Ça participe à autre chose. Mais il n'y a pas que la science-fiction. Si la science-fiction vient effectivement dans sens, le... quels que, que, que, que peuvent être aujourd'hui les, les sujets d'inquiétude Quels sont ceux qu'on voit arriver euh, Quels sont ceux euh, euh, que nous voyons arriver dans les appels à texte Aujourd'hui, on a euh, beaucoup de travail sur l'intelligence artificielle. Et... Euh, avec une réflexion. Cette réflexion peut être tout à fait fructueuse, mais bien entendu c'est pas la science-fiction. On n'est pas là pour dire non plus on va faire la révolution et faire en sorte que on va mettre à la tête d'une confédération mondiale unifiée, un gouvernement fait d'auteurs de science-fiction et pourquoi pas on est là, on est disponible. Non, hein, non, non, c'est pas, pas ça. Je, je vais permettre d'apporter un petit peu d'espoir à tout ça, justement je vais faire la partie lumineuse et tout ça. <rire> ah, euh, Pas parce... tant que la lumière. <rire> bon. Euh, pardon <rire> Non, non, non. En fait, c'est marrant, c'est que j'ai trouvé euh, justement cette science-fiction-là. Alors, euh, cette science-fiction qui justement montre euh, quand même des parts d'espoir, c'est tout un univers qui est décrit. D'ailleurs, je me penchais dessus à partir de l'univers. Et oui, parce que c'est dans le jeu vidéo que j'ai trouvé. Euh, je regarde parmi le public, si je dis Overwatch, il y en a combien qui lèvent la main Youpi Je ne suis pas tout seul. En fait, je vais m'intéresser seulement à la partie univers, parce que c'est un c'est l'un de ces univers que j'aurais en fait, quand je le vois tellement il est complexe et bien construit, je me dis j'aurais aimé l'écrire. J'aurais aimé l'écrire. Et je suis jaloux, carrément. Euh, mais justement, ils ont réussi certes à montrer le monde marqué par cette révolution des intelligences artificielles, avec toute la création de robots, de, de robots humanoïdes, qui ont, qui ont lancé eux-mêmes leur propre révolution pour indépendance, qui s'est terminé, bon, bon gros bain de sang, bref, joie et bonheur, félicité sur la Terre. Euh, et pourtant, il y a justement, ça se passe des années après, et on voit la réaction de certains pays. Donc autant certains pays, justement, n'ont pas évolué, ont montré cet aspect, euh, cet aspect un peu triste. Euh, je prends l'exemple de la Russie, qui est totalement opposée, euh, qui massacre de la machine euh, dès qu'elle en a l'occasion. L'Angleterre, qui applique un, une ségrégation et un esclavage, euh, quasi-esclavage, qu hein, ça s'appelle pas esclavage, mais c'est pareil. Et au contraire, il y a des pays où, justement, il y a tout cet espoir, et qui, qui deviennent des figures. Et là, je pense, il y a. Il y a ceux qui ont joué euh, comme la carte de Mumbani, donc un pays qui en Afrique. Là, l'homme et la machine ont permis de développer le pays euh, et d'en faire une puissance économique euh, colossale. Là, là, en France, on découvre des éléments où justement on voit une certaine collaboration, même s'il y a des, euh, des remous d'insurrection. Bon, ça, c'est les Français en même temps. Euh, donc on découvre justement, on voit... Cette univers là permet de voir un petit peu tous les, les aspects d'espoir. Et euh, l'univers est en fait vraiment complet, vraiment dense. On a parfaitement ces aspects sombres en même temps, euh, s'il n'y a, a que de la lumière, et, enfin, il ne peut y avoir de lumière sans obscurité et inversement. Euh, donc justement, on découvre ces aspects sombres et on découvre aussi par les personnages dans leur histoire, toutes les sortes de lumière qui ont été créées. Je suis vraiment jaloux de ne pas l'avoir fait moi. Euh, justement, tous ces aspects-là. Et je trouve que, que ce jeu, que cet univers, a vraiment cet aspect-là. Euh, il y a encore de l'espoir. On peut créer quelque chose et on va le faire. Sauf si, bien sûr, celui d'en face, et nous tirer dessus bon, ça, c'est les problématiques de tout un chacun. Et, euh... Pour aller euh, dans le sens de Gauthier, euh, c'est vrai que dans le jeu de rôle, dans le jeu de rôle, beaucoup de, ce, de ces univers plus, euh, plus ouverts, et on peut citer, encore une fois, on l'a déjà cité plusieurs fois, mais Mindjammer, hein, de Sarah Newton, qui imagine dans un futur lointain une humanité euh, qui s'appelle la communalité, hein, qui, qui a transcendé, euh, littéralement c'est un jeu transhumaniste au sens euh, littéral du terme qui a transcendé ses limites, qui s'est associé à des intelligences artificielles, et qui a reconstruit une société très étendue et avec des valeurs, enfin tout à fait voilà, une société qui fonctionne. Et ça c'est vraiment du jeu de rôle. Donc paradoxalement, il y a plus d'inventivité, pas paradoxalement, mais il y a plus d'inventivité et d'audace intellectuelle, véritablement de, de, de prospective dans le jeu de rôle, euh, qui est en jeu que dans la science-fiction, qui se prétend euh, plus sérieuse et qui finalement euh, réduit son champ d'action. Et puis il y a une chose aussi que je voudrais rajouter, je n'avais pas du tout prévu de, de dire ça, c'est le thème de l'Apocalypse. Euh, c'est un thème très connu, hein, l'Apocalypse dans la, la science-fiction, on a toujours parlé de, de l'Apocalypse. Mais en réalité, euh, si vous regardez attentivement, euh, tous les romans de science-fiction qui parlent de l'Apocalypse, parlent de ce qui se passe après c'est très rare qu'un texte de science-fiction se focalise sur l'Apocalypse et la décrive, et puis point barre, c'est fini, voilà, tout s'éteint. Non. La plupart des romans se situent sur ce qui se passe après. Et c'est bien ça le but de la science-fiction, c'est-à-dire la collapsologie, là, dont on parle beaucoup aujourd'hui, genre « nous n'allons pas éviter la catastrophe ». Ben non. Et bien sûr, qu'on ne va pas éviter la catastrophe. Alors, on n'est pas en train de vous vendre du rêve, on y va, droit dedans et c'est pas faute de nous avoir prévenus, mais personne n'a voilà mais c'est pas ça qui compte c'est ce qui se passe après c'est sur quel repère sur quel sur quelle valeur sur quel mythes, sur quelle nouvelle légende les générations qui viendront après vont construire de nouvelles sociétés c'est ça qui compte c'est ça que c'est ce rôle là que doit jouer la science-fiction combien de fois les auteurs nous ont montré des guerres thermonucléaires globales qui arrivaient et je prends un classique de la science-fiction française de Stéphane Vu, le New York qui se passe après une catastrophe nucléaire et la société reprend et c'est toujours le même, le même espoir, donc euh, moi je pense que la science-fiction c'est aussi à l'échelle planétaire, voilà, notre révolution c'est aussi recommencer et on a toujours, euh, voilà et là on va droit à la catastrophe hein, euh, voilà, on fait aucune illusion, on va pas se mentir et peut-être que cette catastrophe elle n'est pas définitive et peut-être que malgré ce qui nous attend on va réussir à, à repartir sur des, des choses euh, positives juste ajouter un tout petit truc à ce que tu disais, mais par rapport au jeu, il y a même En fait, c'est lorsqu'on laisse le choix, justement lorsqu'on laisse dans le jeu le choix, en fait, aux gens, c'est là où on peut avoir un peu d'espoir, en tant qu'auteur, de se dire que le message a été entendu. C'est dans la majorité des cas, sauf les quelques psychopathes euh, qui me suivent, euh, et même dans la majorité des cas, les gens font les bons choix et essaient mmh. quand même d'arranger la situation. Et ça, bah, le message a été entendu et commence à, à avoir ses conséquences. Il y a des réactions dans le public ou des questions, des, des gens qui veulent intervenir. Oui, oui, oui, oui. Qui veulent intervenir ou suis... des questions ou une intervention hein, pour, euh, pour aller ça, pas tomber de plus, ouais. euh, Alors pour le coup, moi c'est plus une intervention. Vous avez dit, vous avez cité Mindjammer pour le jeu de rôle. Moi, je citerai aussi deux choses qui, euh, pour le coup, sont une chose qui est plus... Enfin, les deux sont dans la lumière et l'obscurité en même temps. Euh, je citerai Eclipse Phase, qui est de la transhumanisme complète, où il y a eu aussi une apocalypse, euh, que je ne vais pas raconter ici, mais où, euh, pour le coup, il y a différents types, après, d'univers, et de... où les humains sont partis sur différentes planètes, sur différentes lunes, et ont reconstruit différents types de, euh, de civilisations, des civilisations aussi bien utopistes que dystopiques, donc qui peut être très intéressant pour le coup à jouer avec justement cette rencontre entre des gens qui viennent de civilisations dystopiques, d'autres utopiques et qui doivent justement euh, s'arranger entre eux. Et euh, même dans, pour le coup, Eclipse Phase, il y a même une révolution dans le sens à dire que les dauphins, les euh, poules et euh, certains singes deviennent intelligents et deviennent suffisamment, enfin, deviennent intelligents, sont suffisamment intelligents pour être associés à l'humanité, entre guillemets. Et euh, donc ça aussi est une révolution pour le coup, et le deuxième que j'aimerais citer c'est Night, pour le coup, euh, où justement ça se passe presque pendant l'apocalypse et où euh, on joue des gens qui doivent servir cette lumière et être cette lumière contre le rempart complètement sombre de euh, l'humanité et des, des, des, des, des êtres d'autres êtres qui, qui, leur sont, euh, qui leur sont contre. Mais euh, pour moi, tout, toutes ces révolutions aussi bien dans le jeu de rôle que ce qu'on voit aussi dans la science-fiction, j'ai l'impression que ça vient beaucoup d'une révolution d'abord scientifique. D'abord d'un apport euh, nouveau dans les sciences, on le voit avec Internet qui est quelque chose de nouveau scientifique, on le voit avec des révolutions plus anciennes, que ce soit par exemple les développements de nouveaux empires dus à une révolution scientifique, l'apparition du bronze, l'apparition du fer, etc., qui ont permis justement ces révolutions qui peuvent être planétaires. Parce que si on regarde par exemple la révolution industrielle, qui était une révolution à la base presque scientifique, euh, bah, entraîne une, une, une révolution sur le plan mondial puisqu'on va avoir une domination forte de euh, nouveaux États qui sont la Grande-Bretagne et en partie la France et le développement par exemple de la Prusse euh, entre autres. Je pense qu'effectivement, euh, c'est ce que Hugo soulignait, il y a pas mal de jeux de rôle, d'autres jeux vidéo, je pense à Roséa je pense à massé -Mas Andromeda. Euh, bah finalement c'est là aussi c'est qu'est-ce qu'on construit après euh, en jeu de rôle, il y a un vieux jeu de rôle qui s'appelle parkers où c'était aussi euh, qu'est-ce qu'on qu qu fait avec juste ces trous de lumière qui restent, une fois que euh, à l'échelle de la planète il y a eu cette catastrophe quasiment tout est recouvert par les cendres. Euh, et peut-être que finalement dans le jeu ouais, c'est peut-être là qu'il y a le plus de aujourd'hui de, de laboratoire euh, <rire> de après et potentiellement positif je vais vous veniez parce que le micro il va pas juste. On peut ah, mais non, oui, mais en fait c'était pour la. Non, vrai, si on veut en on... ça vaut le coup d'entendre vos questions, vraiment qu'on la répète. <rire> parce que tout ça sera étudié hein, par les historiens du futur d'après la catastrophe. <rire> donc dans 90, ans, on fait ça, ils décrypteront les, les bandes. Sauf euh... enfin, si tout n'a pas été effacé, voilà c'était par, enfin, par rapport à ce que tu disais sur le fait que les gens n'écrivent plus de, de science-fiction un peu utopique, enfin en tout cas pas assez. Moi je me demandais ouais. si la science-fiction n'avait pas été un peu rattrapée par la peur. Là. Oui. Parce que quand on était à l'époque euh, de, de la peur nucléaire, on a eu beaucoup, beaucoup de textes extrêmement euh, pessimistes, mais c'était une peur euh, un peu irraisonnée et on n'était pas du tout sûr d'y arriver. Tandis que là maintenant on est sûr de foncer dans le mur, et euh, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de tétanie, et d'ailleurs, euh, qui, euh, qui s'étend euh, à toute la littérature générale. Quand on voit qu'il y a des gens comme Nancy Houston, qui n'a jamais écrit de SF, qui euh, s'est promenée au Canada, elle a, elle a découvert au Canada les affreuses mines de, de fractionnement de, de gaz, euh, qui bousillent complètement son pays, qu'elle croyait euh, extraordinaire, et qu'elle voyait depuis la France, puisqu'elle habite en France depuis un euh, certain d'années, euh, comme un pays unanimement respecté. Euh, pour ses bons choix, et qu'elle a vu que tous les saloperies descendaient le long du fleuve pour aller polluer toutes les peuplades qui habitent en dessous, euh, elle est allée là-bas, et elle est allée euh, voir ce qui se passait de près. Elle est allée vivre dans une espèce de, de, de, de ville atroce, il n'y a plus que des ouvriers qui sont là, où on, ils ne mangent que de, que de la merde, en fait, que des hamburgers, ils bousillent le sol, enfin, c'est une ambiance terrible. Elle est allée se plonger là-dedans, et après elle a écrit un livre, mais elle n'a pas pu écrire un livre euh, sur ce qui se passait, euh, comme ça, parce que peut-être elle ne voulait pas être déprimante, et elle est allée écrire son premier livre de science-fiction. Parce qu'elle n'arrivait elle pas à en parler euh, comme ça. Donc la science-fiction, c'est vraiment l'éponge le, le, le, à angoisse. Quoi. Et elle, elle, nous a, elle a écrit donc ce livre, je crois que s'appelle « Le cercle des miracles relatifs euh, », et, et qui est toujours très bon dans sa façon d'aborder les personnages, parce qu'elle écrit extraordinairement bien, mais toute la partie SF est extrêmement bizarre, et on se demande pourquoi la vue qu'elle se positionne comme ça euh, en, en écrivant de SF qu'elle qu n'a jamais été. Ouais. mais pour te... Je reviens sur, sur une chose que tu as dite, euh, à propos euh, de, de la peur. Et euh, tu, tu, tu parlais euh, de euh, l'équilibre, de la terreur, de guerre froide, etc. En disant, bon, mais, euh, mais à l'époque... Euh, pratiquement tout le monde était persuadé que c'était inévitable. Aussi fort qu'aujourd'hui, tout le monde est persuadé que c'est inévitable la catastrophe écologique global. Euh, les, les, les gens se disaient de toute façon, on va y avoir moins la guerre nucléaire. Mais ils n'avaient pas de preuves ah. sur lesquelles ils avaient preuves. Pardon. Ils n'avaient pas de preuves en disant on a la preuve que ça Mais va. Mais si ils avaient des preuves, euh, des bombes on en faisait exploser, on avait des retombées, on savait qu'on euh, oui. pouvait faire sauter plusieurs fois la Terre, on savait que pouvait être un hiver un, un nucléaire. Euh, simplement aujourd'hui on est dedans. Alors qu'on est dedans, on se dit ah ben c'est différent etc. Mais Et, euh, euh, oui. j'ai d'avoir vécu plusieurs époques. Très euh, franchement, euh, quand euh, Léo Ferré chantait ⁇ Un jour, il faudra bien qu'elle tombe euh, ⁇ c'est sans but et c'est notre lot, euh, il traduisait là la certitude de tout le monde, c'est-à-dire que cette peur... Était... Et ce qui serait intéressant justement aujourd'hui, c'est d'aller dans l'ensemble des productions de textes courts de ces années. Et de voir, et alors ça, ça, ça m'arrive, vous allez fouiller dans les collections euh, des deux premières séries de Galaxy, euh, euh, de des fictions, forme, etc. Et, et, et de voir, en gros, il y a quoi Il euh, y a tout un ensemble de textes qui sont complètement dépassés et qui, effectivement, euh, décrivent ce qui va se passer et cette guerre et, et comment elle va avoir lieu. Et, euh, et même, je dois le dire euh, même si c'est un ami, etc mais euh, un certain nombre de, de textes de Jean-Pierre Andrevon font partie de ces textes des passés on lui dire, je dis ça quelqu'un hein. euh, <rire> <mais rire> va le dire hein. c'est euh, voilà. <rire> euh, non, non, mais ils sont écrits avec talent que... <rire> et euh, dans, dans cet amas il y a quelques textes qui sont lumineux, non pas toujours parce enfin, qu'ils disent tout va bien se passer, etc. Mais ils sont allés au-delà et ils sont en train d'évoquer d'autres choses. Euh, je pense à certains textes de Philippe José Farmer euh, dans les années 50, mais qui sont d'une actualité extraordinaire euh, au milieu d'un marécage de textes euh, qui, euh, ou alors, euh, euh, rêvent sur la transposition du Far West sur des planètes lointaines. Euh, ou alors effectivement rêve de, de révolution des mœurs euh, parce que on va sur cette planète mais où euh, les femmes sont toujours faibles et euh, cantonnées aux tâches ménagères, euh, c'est à dire où il n'y a vraiment aucune imagination euh, de ce que peut être un autre chose et puis il y a quelques textes qui arrivent et ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui on, on voit de la même manière énormément de textes qui vont effectivement euh, capitaliser sur les peurs actuelles, en se disant « mais c'est la première fois, ça a jamais existé ». Si, ça a déjà existé, des, des peurs euh, comme ça, et puis un jour, et les certitudes. Enfin, euh, imaginez sur le plan politique, je, je, je me souviens d'un temps où euh, il y avait une seule personne France qui acceptait publiquement la télévision de dire qu'elle était de droite, c'était Jean Raspail, l'écrivain, oui. et tous les conclusion. autres disaient qu'ils étaient au centre, etc. Et, et tout le monde était persuadé que euh, la révolution communiste bah, il faudrait bien la subir, on en sortirait sans doute un jour, mais elle était inévitable. Or, rien n'est inévitable. Et euh, ce que n'a écrit aucun auteur de science-fiction, c'est cette nouvelle où un jour, un dirigeant de l'URSS serait venu à la télé une veille de Noël dire « bah écoutez, ça y est, on se dissout ». Et, et c'est fini. Et pourtant c'est comme ça que c'est arrivé. Donc euh, voilà, il, il y a toujours plein de choses. C'est facile d'écrire sur les peurs. Et c'est facile aussi parce que simplement ça, ça se vend beaucoup mieux. Quand il y a une catastrophe, euh, quand euh, il y a... Euh, euh, comment une catastrophe aérienne, euh, quand Notre-Dame brûle, etc. Alors là, euh, l'audience des journaux télévisés monte en flèche parce que c'est ça qui intéresse les gens. Euh, dire aux gens, ben bah voilà, tout bon, s'est bien passé aujourd'hui, euh, comme dit la pub, envoyez la pub. Hein euh, Or, bon, quand on écrit euh, et qu'on a envie d'intéresser ses lecteurs, on cherche ce qui peut être intéressant. Euh, Lorsque c'est du positif, on a tendance à se faire qualifier de « bisounours » aujourd'hui, parce que c'est trop positif, c'est pas vrai. Et euh, euh, lorsque c'est négatif, on a des chances de vendre. et puis on va dans, de, dans, dans, dans le sens euh, du, du vent, du courant, etc. Et c'est vrai que l'audace, la révolution de la science-fiction, c'est d'arriver à se dire « bon, bah ben, tout ça d'accord, alors allons, allons, allons, allons ailleurs, allons voir ailleurs ». Est ce qu'il peut y avoir là, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut imaginer Et est-ce que finalement les choses... Euh, euh, avoir l'audace de poser des questions. Par exemple, euh, on parlait d'intelligence artificielle, on parlait euh, de euh, ces différentes versions avec des luttes, etc. Euh, qu'est-ce que c'est l'audace aujourd'hui Est-ce que c'est pas euh, de, de se dire, euh, tiens, mais euh, voilà, euh, un portrait de la Terre où il eh n'y ben, a plus euh, aucun être biologique. Et pourtant, il eh ben, y, y a une vie fondée sur le silicium, sur euh, des machines, etc., qui s'est installée, et où certains disent que peut-être dans le passé, il euh, y aurait eu euh, une vie fondée sur le carbone, mais d'autres disent que non, ce sont des, euh, des, des croyances fondées sur rien du tout. Euh, bon... Euh, <rire> N'écrivez pas, elle euh, sort euh, dans le prochain Gardard. <rire> si <vous voyez>. Bon, <rire> bon euh, Je pense voilà, c'est l'audace, c'est de se dire, est-ce que c'est une catastrophe Si euh, les êtres humains, ils sont uniquement fabriqués en silicium et, et autrement, ils continuent. <rire> voilà. Il y a une question, il oui. oui. oui. y a aussi des vas peu comme ça, je ne parlerai plus. <rire> euh, C'était juste un, un contre-exemple, une autre référence de l'auteur de science-fiction euh, qui publie actuellement euh, Louise McMaster Bujol ouais. sur la saga Vancoux Cigane, Elle a commencé il y a en effet quand même assez euh, si longtemps 25 ans peut-être mais elle continue à publier des tomes là-dedans. Et ce qu'elle raconte dans le fond, c'est une révolution planétaire qui se déroule sur des décennies. Un changement fondamental de société euh, associé à toute une étude de l'impact des biotechnologies. Elle n'est pas dans l'intelligence artificielle, elle est vraiment sur la réflexion sur les biotechnologies, au pluriel, leurs différentes possibilités, positives, négatives, souvent positives, et il n'y a pas de catastrophisme. Ce ne sont pas des histoires forcément euh, joyeuses, ou enfin c'est quand même euh, assez euh, terrible des fois, mais euh, c'est un auteur qui, je trouve, arrive à réfléchir sur des changements de société, sur des questions actuelles et souvent euh, pessimistes, en euh, restant, en, en donnant justement un point de vue qui est euh, fondamentalement positif. Et sans être chez les visionnaires. Moi, je voulais dire aussi autre chose par rapport à, la, à ce qu'on considère comme une comme une révolution. On a pas mal tourné autour du numérique en fait, avec l'iPhone, avec Internet, etc. Moi, je trouve que la plus grande révolution actuelle, quand même, c'est le pouvoir des Gafa. C'est ce qui se passe dans la Silicon Valley. Parce que clairement, les États sont en retard. C'est la première fois que les États sont aussi en retard, en fait. Et c'est la première fois qu'on a des gens qui prennent des monopoles très tôt qui ne les lâchent pas. Et euh, c'est vraiment un contre-pouvoir. Et on, on peut voir euh, sur Internet, euh, d'ailleurs, des réunions entre euh, Trump et, euh, et tous les présidents des GAFA, où, euh, où Trump est comme un enfant sage, assis, et attend qu'on lui donne euh, des ordres et des indications. Et euh, il lui explique euh, que ce pas possible comment ça fonctionne le gouvernement, là il va falloir changer quelque chose. Et, euh, et il écoute, il dit « oui, merci, merci ». Euh, et là, il y a vraiment une inversion des, des pouvoirs. Évidemment, ils sont toujours dépendants de tout comment aller financer, de comment... Euh, mais les, les, les gouvernements sont définitivement en retard et ils vont se faire déposséder de beaucoup de choses. Et dans la Silicon Valley, on a des entreprises qui naissent pour aider le gouvernement. Parce qu'il y en a qui pensent, qui sont persuadés que si on veut éviter une certaine euh, voilà, numérisation du monde, il faut que les gouvernements se réveillent. Et, euh, et donc il euh, y en a qui veulent, qui, qui créent des start-up pour aider le gouvernement à, à, à migrer plus vite et à, à prendre plus vite en compte le fonctionnement euh, numérique. Je un ce euh, qu'on disait Pierre sur la vitesse aussi, c'est-à-dire ouais. Internet a accéléré la société et aussi l'évolution technologique est plus rapide que l'évolution juridique ou l'évolution... Et pourquoi Parce qu'il y a un abandon. Parce qu'au début, quand on... pour la Silicon Valley, c'était la puce. Pourquoi ils ont cherché la puce et pourquoi ils ont eu de l'argent Parce qu'au départ, c'était quand même aux États-Unis, c'était le ministère des armées qui leur ont commandé la puce. Donc, au début, ils avaient les reines, hein, et ils ont commandé la puce et ils ont travaillé là-dessus et à un moment donné, ils ont lâché. C'est-à-dire qu'ils bon, ont lâché euh, au privé. C'est une révolution énorme pour moi. En fait. juste signaler, signaler quelque chose, euh, faire pas de pub un peu combat. Pour... Euh, on, on a republié dans dans Galaxie, dans 11, 16, on a publié un texte de 1928 d'un auteur, qui est un auteur de... Euh, qui n'est pas un auteur de science-fiction, même s'il en a écrit un peu, c'est André Bourrois, de l'Académie française. Et André Bourrois, il décrit dans ce texte euh, une terre euh, dans laquelle euh, les... Euh, évidemment, à l'époque, il n'y a pas Internet, etc., euh, mais euh, où les euh, manières de la presse, les cinq manières de la presse, qui, en fait, euh, ont réussi à confisquer tout le gouvernement et euh, qui ont établi euh, un gouvernement euh, mondial et qui fonctionne euh, alors je vais spoiler un peu la, fin, la, la nouvelle mais c'est pas grave euh, il faut la lire pour le style et qui fonctionne en faisant quoi mais en faisant des fake news de façon à pouvoir manipuler euh, les gens ouais, c'est extraordinaire de lire ça aujourd'hui alors que c'était écrit en 28 par c'est le paradoxe de, de l'audace des auteurs qui nous ont précédés oui. et qu'on a du mal à trouver aujourd'hui euh, par peur peut-être de ne pas être dans la norme euh, ou de ne pas être vendu ou de pas être... Voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'exemples, hein, énormément de contre-exemples, euh, on pourrait en citer plein, on n'a pas évoqué euh, le site de la culture de Diane Banks, on n'a pas évoqué euh, les bouquins d'Ada Palmer, qui est une auteure qui monte, qui va être traduite en France bientôt, euh, avec des visions positives, on n'a pas évoqué le Solar Punk aussi, qui est un un courant de la science-fiction, dont on parle beaucoup, etc. Donc voilà, il y, y a énormément de choses. Mais euh, c'est vrai que, voilà, c'est quand même fou, enfin c'est super, hein, ce que tu fais, mais c'est quand même fou d'aller chercher André Mourois. Enfin, je veux dire, j'aime bien André Mourois, hein, mais c'est quand même fou d'aller chercher André Mourois pour trouver des textes dont on se dit « waouh, ouais, mais quelle audace !» On dirait que ça a été écrit hier. Mais oui, sauf qu'il n'y a personne à écrit. Donc, euh, et ça, euh, et même au niveau politique, moi, euh, je travaille beaucoup sur l'utopie, euh, bon, les utopies, il y en a eu à, à travers tous les, tous les âges, euh, enfin, en tout cas, depuis Thomas More, 16e siècle, on en trouve, euh, as des utopies du 19e siècle, euh, des utopies euh, anarchistes, euh, audacieuses, etc., euh, où elles sont aujourd'hui la, la, la disparition, la crise des gouvernements, la crise des états, très bien, mais et combien, même Et alors, peut-être que derrière... Euh, voilà, on peut inventer des choses, et non, c'est toujours le pire qui est montré. Oui. Moi, je pas ça le syndrome Game of Thrones. <rire> je ne sais pas si vous avez regardé Game of Thrones. Oui, ça y est. Oui. Je ne vais pas vous spoiler qui a vu la fin de Game of Thrones. Tout le monde. Bon, bien, je pense bien, que c'est bon. Euh, Bouchez-vous les oreilles. <rire> Bouchez-vous les oreilles, <rire> Bouchez <-vous> les oreilles. <rire> je vais dire un truc horrible, sauf si vous n'allez pas la regarder. Mais voilà, mais la fin ressemble au début. Et alors, c'est tout ce qu'on a réussi à faire sur combien 9 saisons Huit saisons 8 saisons des milliers d'euros dépensés, des talents scénaristiques absolus, des acteurs fabuleux, et la fin, c'est le début. Et ils rigolent, au contraire, pour nous leur, leur avis ouais, aux autres. Où oui, est, oui, est... Oui, est... La, la, la dimension spéculative Enfin, la différence entre la science-fiction, c'est imaginer des mondes alternatifs où oui. est. En Game of Thrones, ça m'a apporté rien mmh. du temps perdu. Parce que comme un con, j'ai suivi jusqu'au bout. Pour voir les scènes de torture, les émasculations, un monde euh, les viols, euh, les Et, et qu'est-ce que ça m'a apporté Rien J'aurais mieux fait de lire une bonne vieille utopie, <rire> invisible, euh, voilà. Tu je ça. Voilà, non, mais... Dans un moment, on n'est pas là juste pour... Euh... Que, et, tu vois, il y a la littérature générale que je... Vois, infiniment mais en fait on est en train de mainstreamiser la science-fiction ouais. on est en train de dire ouais on est malheureux on est tortu on est mauvais on est c'est bon euh, euh, non, on va dire le et puis tout va bien et encore bec c'est pas le coupable mais voilà ouais, mais, mais c'est vrai que par rapport révolution. à ce que tu dis, du coup, c'est vrai que la question intéressante, c'est le après, qu'est-ce qu'on en fait Et Mais on va imaginer plus, ça puisse déboucher sur des trucs positifs. Après, il y a toujours un rédo. Mais ouais. finalement, ouais. en fait, c'est ce, ce que je disais, la vraie révolution ce serait peut-être aujourd'hui d'écrire des, des futurs positifs, euh, joyeux, épanouissants. Euh, le, le soleil, ça, ça, on Il voilà. y, y a un truc très très amusant, c'est qu'un vidéaste que je suis sur Internet avait fait exactement le monde où vous voyez l'évolution du cinéma populaire. Et il y a un film où justement, ils viennent d'avoir cette même discussion. Mm. Euh, euh, Thomas Hollande, euh, bienvenue à Tom Hollande avec mm. Georges Ponnet, où justement, il y a exactement cette même scène où l'héroïne qui est une NICN voit ses professeurs euh, de, de sciences naturelles expliquer que la chute c'est là, de littérature montrer que Georges Orwell, on est dedans, mm. d'histoire montrer que, bon, essayer de changer les choses, ça marche pas, de sciences physiques, le soleil va se cracher sur Terre, bref. Et justement, tout le long de ces cours, toute cette scène, elle a le bras levé, et au bout d'un moment, elle interroge son prof, « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait oui. Et on fait quoi pour empêcher ça ?» oui. Et donc voilà, c'est cette conversation-là. Et donc, je pense maintenant que le vrai message de la science-fiction doit être ça. Et pour empêcher ça, on fait quoi Non, même après. Si on ne peut pas l'empêcher, si, si comme disait Pierre, c'est OK. Et ensuite, derrière, on fait quoi Qu'est-ce qu'on Sur les dépassés en fait, quand tu posais la question au départ de la définition, c'est euh, qu'est-ce qui émerge il y a plein de choses, il ne faut pas qu'on donne, Et une génération dépend de ce qu'elle lit aussi. Oui. Donc si on donne à, aux jeunes qui ont entre 10 et 14 ans que des dystopies à lire, fustelles parfaitement écrites, il ouais. ne faut pas s'étonner qu'après derrière, il. Voilà, ils soient pas, ils soient dans l'édonisme pur et enfermés sur des téléphones portables ou des PS3 ou je sais pas quoi. Mais ils ont très peur au Japon, ils s'enferment les jeunes hommes. ils ont un nom particulier, les Alors c'est probablement eux qui détiennent les clés. Je crois qu'il faut qu'on, oui. Alors on peut terminer en disant quand même que la science-fiction, la science-fiction, ça commence par du rêve et ça se par des solutions, révolution. Thank you. Thank you. Thank you.